Les yeux d'Alice fixèrent la tête de mort sur la coque du smartphone de l'homme qui lui faisait face. Il parlait en ignorant les autres passagers du métro, agglutinés dans une rame pleine à craquer. « Oui, j'ai adoré cette nuit, mon lapin. La prochaine fois, je te mange. » Alice observa les autres personnes qui l'entouraient. Une jeune cadre dynamique réprimant un bâillement. Un adolescent dans la publicité sur le pull vantait les mérites du tourisme en gruyère, une jeune femme aux cheveux bleus et un barbu qui lui faisait des clins d'œil. Alice fit semblant de ne pas remarquer ses œillades de mauvais dragueur. Les autres usagers du métro écoutaient de la musique, regardaient leurs chaussures ou leurs reflets dans la vitre. Un jeune homme d'une vingtaine d'années attira son regard. Alice repéra un air de famille dans les traits de son visage. Son petit frère, Raoul, pensa-t-elle, ressemblerait à ce beau mec s'il était encore en vie. Et il aurait à peu près le même âge. Elle le regarda pianoter sur son smartphone. Elle-même n'avait pas emporté le sien. Elle avait congé. Elle ne voulait recevoir ni appel, ni message. Une cinquantaine de personnes sortirent à la station du Flon et l'étau se desserra. Le barbu au sourcil épais lui adressa deux nouveaux clins d'œil. Pour qui se prend-il se demanda-t-elle avant de comprendre. Le gars n'était pas un dragueur. Il souffrait d'un tic nerveux. Le métro entama sa descente vers la gare. Alice ajusta l'élastique qui maîtrisait sa crinière blonde, repositionna le sac à dos sur ses épaules, puis fit bouger ses orteils dans ses chaussures de montagne. Elle les avait achetées à l'époque de sa formation de policière sur les hauteurs de Savatan et ne les avait plus chaussées depuis un an à cause de son master à l'école des sciences criminelles et de ses débuts professionnels d'inspectrice à la police judiciaire de Lausanne. Les randonnées en montagne lui avaient manqué durant ses douze mois de travail intense. Elle s'était contentée, pour se défouler, de deux trois heures hebdomadaires de fitness en salle, mais elle allait enfin retrouver l'air pur des Alpes. « Je serai au sommet de la dent de Jaman avant midi, » se dit-elle. Elle, Elle n'y était jamais allée et y tenait énormément. Son père s'y était rendu durant son service militaire. Elle lui avait souvent parlé de l'extraordinaire vue panoramique depuis ce rocher au-dessus du lac Clément. La voix enregistrée annonça la station terminus de la gare. La rame s'immobilisa en émettant un crissement désagréable. Alice observa à travers la vitre un mouvement de foule inhabituel. Quelque chose de spécial venait de se produire. Elle aperçut une jeune femme effondrée sur le quai. Les gens s'étaient spontanément écartés, créant un espace autour du corps allongé sur le sol. Alice dut attendre l'ouverture automatique des portes pour courir vers la victime. Elle s'agenouilla, lui parla sans obtenir de réponse, lui frappa la joue, lui saisit le poignet en cherchant son pouls et tenta de la ranimer. Aucune réaction. La jeune femme ne respirait plus.